Bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Alors pour une première dans Partage ton histoire, j'ai deux invités sur ce plateau avec moi, Stacy et Ludivine, qui vont nous raconter leurs témoignages. Et vous allez voir combien de fois Dieu est bon, combien de fois Dieu est merveilleux, parce que ces témoignages vont vraiment vous bénir. On se dit à tout de suite Bonjour les filles! Bonjour! Bienvenue dans Partage sur l'Histoire! C'est euh, un honneur pour moi de vous recevoir ici et d'écouter mmh. votre témoignage qui va véritablement bouleverser les vies, mmh. ouais. Amen. Amen! Amen! Donc, euh, est-ce qu'on peut vous présenter rapidement, Ludivine? Oui, euh, bah, du coup, je m'appelle Ludivine, j'ai 25 ans. J'habite à Cruteil. Mmh. J'ai rencontré le Seigneur en 2017, mais avec des hauts et des bas. Mmh. Et du coup, vers 2019, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment le suivre complètement. Mmh. Et voilà, maintenant, ça fait trois ans où je suis à fond Amen. en Christ. Et voilà, en gros. Pour Amen. Euh, ouais. Merci beaucoup. Nous avons Stécie aussi. Euh, oui, du coup, moi, c'est Stécie, 27 Merci. ans. Euh, je suis infirmière et pareil, donc on a rencontré le Seigneur euh, à peu près au même moment. On s'est fait baptiser en 2017 et pareil, c'est pendant le confinement que j'ai vraiment euh, oui. serré ma relation avec le Seigneur euh, jusqu'à maintenant. Quoi. Ah, pendant le confinement, il y a oui. beaucoup de personnes euh, qui... Mm. En fait, il y a deux effets, il y a des gens qui sont vraiment éloignés de la foi, ça, ça. là, et des gens qui ne me connaissaient mm. pas trop et qui, et qui se mm, sont accrochés. <rire> Bon, aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est la première fois que je fais un avec deux personnes. Mais vous avez. Votre témoignage se rejoint à un moment donné. Mmh. Mmh, ouais. Mais on va d'abord commencer un peu de manière individuelle. Bon, okay. déjà, vous faites partie de la même famille, vous êtes sœur. Mmh. Euh, dans quel contexte familial vous avez grandi Vous êtes des frères et sœurs Vous pensez de quelle origine Est-ce que vous avez grandi dans ce contexte croyant ou pas Ok. Euh, bah, on a grandi dans un contexte. En fait, nos parents, ils sont nés on va dire, je fais ça comme ça, mm. euh, dans la tradition catholique. Et, euh, et du coup, euh, on allait à l'église quelques dimanches, parce que des fois, on ne voulait pas trop y aller. Mm. <rire> et, euh, et on a grandi en fait, voilà, dans, dans ce type de... Je ne vais pas dire... Non, ce n'était pas une relation encore, mais vraiment dans, dans cette religion-là, la religion catholique. Mm. Et euh, du coup, on allait à l'église quelques dimanches et après, euh, après, voilà, on faisait comme notre vie, en fait, comme on voulait. On n'avait pas vraiment cette, cette relation avec Jésus-Christ. Mmh. Donc, euh, on savait, en fait, qu'il y avait un Dieu, ouais. mais euh, on ne le suivait pas, en fait, comme on doit suivre selon la, la mmh. parole. Mmh. Et euh, voilà, après... Euh... Bah, moi, que... je me disais, je me souviens, je me disais que... Je sais que Dieu existe. Oui. Mais je me suis fait baptiser bébé. Je me souviens, c'est-à-dire, du coup, je vais au paradis. Tranquille, je peux ouais. faire ma vie ouais, ouais. Je suis oui, baptise, ouais. donc c'est bon. C'est ouais. ça. Et parce que ouais, franchement, on a suivi les cours de KT. On a oui, fait notre première vrai. communion ouais, aussi. Mais euh, après, euh, comme je dis souvent aux, aux gens quand je raconte mon témoignage, je savais que j'existais quand j'avais surtout besoin de lui. Ah. Réussir le bac, ouais. réussir euh, telle chose... Non, où, tu euh, se rappelle de Dieu. Ou mmh. t'apprends un petit peu par cœur le Notre Père, mmh. Euh, mmh. voilà mmh. quoi. Oui, je vous salue Marie aussi, ouais. mais oui. on ne marchait pas avec le Seigneur. Voilà. En gros, dans, votre, dans, dans vos actes, dans votre comportement, vous ne reflétez pas en fait, l'attitude voilà, euh, du la d'un enfant de Dieu. Non, pas non, pas on n'était pas des personnes mauvaises, mais on n'était pas non plus euh, des bons chrétiens, si mmh. je peux dire ouais. ça. Quoi. En fait, on avait quand même certaines valeurs. Oui, normales. Il y a des choses qu'on disait ça, je peux pas faire ça, ça, je, ça, je peux, mais... Mentir, euh... ce n'est pas grave. Euh... Oui. Vous, en voilà. gros, vous avez appris certaines choses, mais il y en a d'autres qu'on vous banalise. Oui, c'est ça. Mmh. Pas... Je disais, c'est pour l'ancien temps. Ouais. C'est mmh. des choses de l'ancien ouais. temps. Ouais. Ouais. Il faut y avancer maintenant. Ça <rire> oui, c'est oui, euh, On n'est plus en 1980. C'est ça. C'est <rire> tout à fait mm. ça. Ouais. Amen. Et donc du coup, on va commencer à euh, euh, lui divine par toi, en fait, un peu pour savoir justement dans ton témoignage, en fait, comment ton témoignage a commencé euh, Ça a commencé, on va dire, à partir de 2000. Euh, 2012-2013, euh, c'était une période en fait où j'étais euh, fan d'un artiste, c'est Justin Bieber. il y en a beaucoup, t es, t es fan voilà, de lui, c'est ça. Et, euh, et du coup, j'avais un compte Twitter, euh, un compte fan Twitter sur Justin, et, euh, et j'avais à cette période en fait beaucoup d'amis qui, euh, qui étaient lesbiennes, voire euh, ou bisexuelles, et euh, des fois, elles me parlaient de leur relation avec leurs copines, etc. Et moi, à cette période, ben, euh, étant donné que je savais qu'il y avait un dieu, mais je me disais bon, c'est de l'amour, etc. Oui. Ben, euh, OK, c'est trop mignon. Des fois, j'essaie de les conseiller, etc. Euh, pour euh, voilà, que leurs relation avancent. Et, euh, et à force, en fait, ben, euh, moi-même, étant donné que j'avais des copines qui étaient aussi fans de Justin, ben, ça fait que des fois, on discutait, etc. Oui. Et, euh, j'ai commencé en fait à à me à me considérer moi aussi euh, bi en fait ouais. euh, bisexuel où je me disais bah euh, oh, une fille en fait euh, ça te comprend euh, euh, tu peux lui parler de choses en fait elle va être, elle est plus sensible etc et du coup euh, je me disais euh, bah c'est bien en fait c'est mignon etc il y a même un moment je me disais que les relations euh, gays je les trouvais plus euh, Cute ouais. que les relations en fait hétéro, ah, et carrément oui. pour moi, c'était je préférais voir un couple gay en fait qu'un couple hétéro. Ah, oui. Et euh... et du coup, euh, j'ai commencé à parler avec des filles, etc. Et en fait, dans la manière de leur parler, je mettais pas de limite en me disant euh, ouais, ça va être que mon ami, ouais. ça veut dire que je me disais ok, euh, il peut avoir plus, bah pourquoi pas, etc. Et j'avais une, euh, une amie sur les réseaux, du coup, avec qui je parlais le plus souvent. Avec qui je parlais le plus souvent et euh, franchement elle et moi, euh, je dirais pas que c'était ma copine, mais on va dire elle parlait qu'à moi et, mmh. et je parlais qu'à elle en fait. Et euh, franchement il n'y avait pas, voilà il y avait pas ces limites là et euh, je me disais oh bah pourquoi pas euh, qui est plus etc. Mmh. Et vraiment c'est à partir de ce moment là en fait où mon témoignage a commencé. Après euh, ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Non je lui ai dit, euh, ah, oui. je crois je lui ai dit ouais. il y a un, un mois. Je crois que je lui ai dit un mois. Elle... Bah, j'avais des petits doutes, quand même. Parce que je ne m'intéressais pas aux garçons, ouais. en fait. Malgré que je me tr... considérais bi, oui. j'avais plus d'attirance vers les filles, en ouais. fait. Et euh, je lui ai dit, il n'y a pas longtemps, ma mère, je lui ai... ma maman, je lui ai dit, quand j'ai posté en fait ce témoignage sur Twitter, et il y a eu tellement de vues et de likes et tout ça, que je me suis dit, oh là là, mais si elle l'approche d'une autre manière, autant lui oh, dire. Et euh, franchement, sur le moment, ça lui a fait quelque chose, mais après, elle a dit « Gloire à, à, à toi, Seigneur, ouais. en fait, parce que ma fille, ce plus cette personne. Ouais. » Et euh, voilà, ma sœur, euh, il y a un mois à peu près, on mmh. en discutait avec ma, ma, avec ma maman. Et du coup, ma sœur a dit « Ah, oh, vous parlez de quoi ?» Et du coup, je lui ai dit « Bon, bah, je ne te l'ai jamais dit. » Et voilà. Mmh. Mais elle avait des doutes parce qu'elle disait qu'en fait, on avait des amis en commun qui voyaient <coughs> mes posts sur Twitter et du coup, qui lui ont dit « Ah, ta sœur, elle met des drapeaux LGBT, etc. Mmh. » Et moi, je savais pas, en fait. <rire> en fait, ma copine, elle, du coup, elle, elle lui a dit, entre guillemets, mais ma sœur, elle disait « Ah, oh, mais je ne pense pas, sinon elle m'aurait dit. Mmh. » euh, et en fait, non, je j'osais pas, pas le dire. Franchement, c'est que mes amis qui étaient fans de Justin qui, savaient. qui savaient. Sur Facebook, euh, je le montrais pas forcément. Je pense pas du moins. Non, tu montrais pas Et, euh, et voilà, en gros, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Après, euh, après ce passage-là, j'ai commencé... Euh, on a eu une petite période, du coup, la période... Euh, ouais. Je ne sais pas si je le... Si... La période 2 de où on était un peu dans l'occultisme. Bah, on va parler oui. de ça. Okay. Donc, juste avant qu'on parle de ça, justement, On okay. va parler euh, maintenant un peu de, de, de comment ton histoire a, okay. a commencé okay. et hein, ensuite on se rejoindra. Okay. <rire> okay. Euh, moi, en fait, mon histoire... Euh, en gros, moi, c'est beaucoup par rapport à mon caractère. Mmh. Parce que comme euh, je disais dans le live tout à l'heure, j'étais vraiment une personne timide, <coughs> J'avais n'avais pas du tout confiance en moi et, euh, et en gros, j'étais à l'aise qu'avec un cercle très restreint. Et si tu ne faisais pas partie de mon cercle, c'était très difficile pour moi de te parler. En fait, comme je dis souvent euh, en exemple, passer dans le couloir de mon lycée, c'était horrible. Ah oui Horrible mmh. parce qu'en fait, ben mes amis, j'ai une amie vraiment qui connaissait un petit peu de monde, donc salut à ci, salut à ça, toi t'es derrière des fois on dit salut ou pas. Je commence à stresser toute seule. Ah tu t'affiches t'es une tu t'es derrière nanana. Oh donc ouais, je commençais à transpirer, mais vraiment, vraiment ouais, as en au point imagine. de faire des crises d'angoisse. Wow. et tout, ouais ouais ouais. Donc ou sinon pour me rendre plus, donc ça fait que pour me rendre un peu plus intéressante, j'ai commencé à mentir. Mmh. Et à mentir beaucoup et pour tout. Après, tu ne pas dans les mensonges ben, ju... ça, Mais c'est ça hein. <rire> <Oui>. <rire> on plus on du a... Il y a un moment, carrément, où je ne savais plus à qui j'avais menti <rire> ou pour quelle histoire j'avais menti. Oui, c'est vrai. Et on n'arrête pas de me dire Toi, mais toi, tu mens aussi, tu mens. Donc ouais. quand je disais la vérité, on ne me on croyait pas. Parce que je mentais <rire> oui. beaucoup et, et, oui, et tout ça pour être plus intéressante, et être mieux vue des autres. Mmh. Alors qu'en vrai, je ne suis pas une personne. Euh nul, entre guillemets, je ne suis pas une bolosse, mais oh. c'est ce, ce que je pensais. Et en mmh. fait, pendant l'école infirmière, ça a été très difficile pour moi. La première année, parce que du coup, je n'avais pas d'amis, je ne connaissais personne. Mes deux autres amies du lycée à qui euh, j'avais fait mes études, elles, elles avaient passé le concours auxiliaire pure, donc elles étaient ensemble. Et moi, je m'étais retrouvée seule. Donc euh, en fait, je faisais tout pour arriver avant, pour pas qu'on parle. Mmh. Et en gros, limite, je, je me rendais euh, froide et mmh. limite hautaine. Mmh. Parce que j'étais tellement timide que je voulais pas qu'on me parle. Ouais. Je me suis dit si tu l'air refermer, les gens ils vont pas venir. Mm. Mais sauf que le matin, me lever pour aller en cours, c'était des angoisses et ah, tout. Mais avais la boule au ventre. Vraiment, vraiment. Mais je crois qu'il y en a qui savent même pas. Et c'était vraiment très très stressant jusqu'à un, un moment où j'en pleurais vraiment. Je disais mais j'en peux plus. Et je connaissais pas mm -hmm. le seigneur à ce moment-là donc je disais juste j'en peux plus. Il faut que je, je trouve une solution mm -hmm. et tout. Donc, ouais, limite, je voulais des médicaments, j'en ai pas pris. Je sais que ma mère prenait un petit peu des fois des choses pour aider à dormir, donc je me disais, bah, si je le prends, je serais plus cool. Mmh. Donc, les jours où j'avais des examens et tout, je les prenais pour être moins stressée. Mmh. Mais euh, voilà quoi, et jusqu'au moment où est arrivée la période euh, occultisme. Quoi. Et donc du coup, est arrivé justement euh, qui a influencé, qui qui a proposé à qui Comment ça s'est passé bah, En fait, c'est qu'on mmh. a, aux Antilles, quand on partait en vacances, il oui. y a toujours des histoires comme ça ah, dans la famille. Mmh. J'étais voir machin, j'étais voir ceci ouais, et tout. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, et euh, du coup, euh, des membres de ma famille m'ont dit bah, « si tu veux, pour que ça soit plus facile pour toi à l'école et tout, on ira voir Tintintin euh, tin, ». Tin. Donc mmh. quand on était en vacances, on a été voir une telle personne qui m'a dit mais oui, t'inquiète pas, les cours vont bien aller, tu feras ça, ça, ça et tout quand tu rentres en France, donc ça va bien se passer. Donc après, on est rentré en France et en France, on a été voir ce, ce genre de, de personnes où bah, du coup, tu as des petits rituels mmh. à faire. Pour réussir ton concours, il faut que tu fasses ça, mais mets quoi, ça sous par ton exemple, lit. Dit, euh, bah, en fait, euh, je me souviens, il fallait que j'achète un un foulard rouge mmh. que je mets tout le temps sur ma tête pour dormir avec. Déjà, tu vois, les trucs bizarres un peu. Ouais. Mmh. Euh, je devais me baigner dans des... On devait faire des bains dans des trucs avec plein de feuilles, mmh. euh, ouais. avec euh, des huiles bizarres que tu achètes des fois aux Chinois. Oh, ouais. Tu vois, les trucs comme ça, là. Ouais. Tu mélanges une... une euh des prières, en gros, tu demandes à Dieu, ben, du coup, euh, Dieu aide-moi à faire ça, tu vois, que je fais ça et tout pour que mon cerveau souffre, pour que je retienne. Je mettais une crème spéciale pour, en gros, genre, briller aux yeux de, oui, devant les examinateurs. Oui, c'est vrai, C'était ouais. une crème oh, euh, au lait de je sais me, pas quoi. me souviens, ouais. Et en gros, cette crème, euh, en gros, si tu la mettais, tu brillais, on voyait que toi. Donc, euh, d'une certaine façon, ben, ça me donnait confiance. Mais bizarrement, malgré ça, bah, j'ai quand même raté. Ah ouais, moi aussi, pareil. Ah mince. J'ai quand ouais. même raté, donc c'est là je me suis dit c'est bizarre. Est-ce que t'as tilté ou non bah, je me suis dit peut-être c'est bizarre, mais c'est moi aussi j'ai pas mis assez de chance de mon côté. Oh. Donc on est retourné voir, on a dû faire d'autres trucs. Va dans 10 églises, euh, achète euh, tel animal, tu me donneras, ouais, plein de trucs comme ça. Mmh, mais... Et du coup, on allait chez cette personne-là, je faisais ces rituels-là. Le matin, elle me demandait des choses à faire et tout. Mais en même temps, cette période-là, je faisais des rêves bizarres aussi. Mmh, mmh. Des rêves qui me dérangeaient, mais je me disais, ben, elle est gentille. Donc, euh, la voix que j'entends dans le rêve, euh, c'est juste euh, une, voix ouais. non, mmh. tout, une voix forte pour m'aider. Mais non, pas du tout. C'est pas une voix forte pour t'aider. C'est mmh. tout le contraire, quoi. Ouais, ouais. Et t'es juste euh, attachée. Mmh. Et je pense à ce moment-là, quand même, que j'ai tilté. J'ai dit, mais. Pff. Deux fois je fais, deux fois je rate. Et bizarrement, quand avec mes connaissances, entre guillemets, un peu plus ridicules, j'y arrive, mais c'est que ça, ça c'est pas rien. bon. Mmh. C'est que et ça, c'est pas bon. Oui, on payait beaucoup. Ouais. En plus, ouais. on payait oh, beaucoup. Hein. Pas vrai, ça. Quand, on est... quand on est aux Antilles, oui. et du coup, il euh, y a... avec le bracelet. Oui, voilà, mmh. on était allé pareil chez, chez, une, chez une dame. Là, c'était pour notre protection, en fait. Et Par du... rapport à quoi, vous voulez vous protéger de quoi de tout, de tout Il fallait en fait, protéger de tout non, pour notre protection. Et du coup, euh, je me souviens, avant qu'on aille aux Antilles, elle avait dit faut acheter deux bracelets. Et euh, ces bracelets-là, quand vous les avez achetés, euh, déjà, il faut que personne ne les touche. Il euh, faut que personne ne les touche. On est là-bas, on arrive chez elle, on lui donne les bracelets, elle les met dans de l'eau, dans un bocal. Ouais. Des trucs bizarres. Et je me souviens, euh, elle était assise, elle a dit bon, ça va commencer. Et du coup, euh, elle a invoquait, elle invoqué quelque chose, en fait, et la chose a venue. pris possession d'elle, parce que, du coup, il y a une voix différente Sérieux qui est sortie d'elle. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Je me souviens, avec ma sœur, on a eu peur. On n'était pas à l'aise, on est, est dit... Et on n'était euh... pas à l'aise, et on s'est dit, mais que, comment ça pour ça ma protection et tout et franchement, on, et franchement, on était là-bas, et on était avec une, un autre membre de notre famille, et on regardait cette personne, on se dit, en gros, genre, euh, qu'est-ce qu'on fait ici Et je me souviens, euh, bon, en fait, c'était un démon. Euh, qui parlait, qui disait euh, « ça va les filles, vous avez bien appris à l'école, etc., comment va votre vie ?» Non mais c'est vrai, c est c est, vrai. Ouais, et mm -hmm. je me souviens de ça, et à ce moment-là, en fait, j'avais encore, je me souviens, j'avais encore bah, du coup, le fait que je pensais être bi, ouais. et, sauf que en côté de moi, quand elle me disait « Non, t'inquiète, c'est rien, c'est euh, la personne que je vais invoquer, elle est gentille et tout ça. Mm » -hmm. Je me disais « Ah, peut-être que c'est un ange de Dieu. » Et me disait « Peut-être qu'il va lire mes pensées. Il va dire « Oh l'âme était bille, etc. <rire> »» Et du coup, j'avais tout ça, ça qui me sortait ouais. par la tête. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, c'était vraiment un démon, en fait, ouais, qui oui. parlait. Et, euh, et du coup, après, on a eu... Euh, ah oui, c'est vrai, ce, on a eu euh, cette... Voilà, du coup, la personne avait un, une lame. Et cette lame, en fait, elle nous la, en fait, elle nous a fait une croix sur le bras. Ouais, ici là. Et Vous la croix, on la ou toujours, oui ouais. Sérieux? Ouais. Tu vois? Je sais pas, si, pas si on peut. Je sais pas si on voit. On peut zoomer. Ah oui, on voit, si on voit un petit trait. Euh... Ah ouais. Et du coup, elle nous a fait une croix. Et en vrai, quand on y pense maintenant, on dit, mais c'était le royaume des ténèbres, et ils font une croix sur notre épaule. L'ignorance avec tout. le ouais. mélange des. des... C'est ça. Donc en fait eux-mêmes ils savent que la croix de Jésus c'est la puissance c'est ça, ça et franchement euh, et en fait il y avait du son du coup qui est sorti oui. et ce sang là c'est même plus ce qui s'est passé elle a mais a pris en vrai le sang oui elle a mis dans des cendres je crois je, ouais des trucs bizarres ouais, hein. ça, ça, ça, ça, ça, vraiment et quand on y pense maintenant je me dis mais waouh j'en Seigneur. Ouais. <rire> ouais, tu nous as sorti <rire> de je sais même comment on est ouais. sorti de ça je ne sais pas <rire> Franchement, sorti de ça, je sais que moi... Mais en fait, je pense que c'est le fait que, malgré tout ça, j'ai raté mon concours, que je me suis dit... C'est que c'est pas bon. C'est ça. Mais c'est ça, c'est que c'est pas bon. Parce que quand je l'ai fait par mes propres forces, j'ai réussi avec une très, très bonne note. Ouais, donc... C'est fou, hein. Franchement abusé. C'est fou. Et donc, du coup, finalement, après... Cet épisode donc finalement vous dites bon allez ouais. on laisse tomber. Ouais on a dit euh, ok c'est passé on, on a la un vie truc, classique c'est bon ouais. on prend la vie classique ouais <rire> on a jeté le bracelet. Moi bon, j'avais un peu peur hein, de le jeter quand mais même. Mais des fois le de bracelet rappelle toi tu le perdais beaucoup ah mais oui tu le perdais souvent et tu sais mais c'est pas possible dès que je l'ai, je le perds, perds. Tout le temps. Oui c'est vrai tu as raison. Après, fait, le Seigneur voulait qu il, qu il voulait déjà qu'on enlève ça c'est ça et donc du coup finalement après après cet épisode là en fait bon voilà vous arrêtez ça et ensuite qu'est-ce qui se passe en fait est-ce qu'il y a des choses qui se passent de manière individuelle, d'abord dans votre vie, avant qu'on qu puisse parler en fait, du témoignage par rapport à l'alcoolisme euh, C'était à quelle période Faut que je... Il y a tellement de choses qui se sont passées ouais. que des fois, je me perds. Après ça, dans ma vie, euh, pas tellement, en fait. Il n'y a pas vraiment eu d'épisode de... Ouais. Voilà. Euh... Après, ça commençait à être des sorties, quoi. Oui, voilà. après, ouais, ça commençait à être des sorties, ça. mais entre ça, euh, non, pas... Pas grand chose pour ma part. Enfin, mmh, mmh. pas grand chose. Donc, du coup, bon, mmh. t'étais jeune, du coup, tu voulais t'amuser, les sorties, les oui, fêtes, les soirées. Et mmh. du coup, toi, en tout cas, toi, après cet épisode-là, qu'est-ce qui s'est passé ben, Moi, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir. D'accord. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir parce qu'en en fait, euh, donc, il y a eu la première sortie quand t'es au lycée, mais voilà ça en plus. Et c'est après, quand j'ai eu 18 ans, que j'ai vraiment commencé à sortir, à, à vouloir euh, en gros euh, faire un petit peu comme les autres et surtout trouver une échappatoire euh, au, mmh. au, à l'école. Parce que vu que j'ai fait l'école infirmière, et du coup, c'est quand même assez stressant. Mmh. Donc le, le vendredi soir, parce que j'avais pas Relax. encore sous, voilà. <rire> on fait des sorties, puis tu bois un petit verre. Après, tu en bois deux. Mmh. Le mois d'après, tu passes à trois. C'est ça. Et puis, tu commences à rencontrer de plus en plus de monde. Donc, mmh. quand tu es en boîte, tu commences à te faire ton cercle. Ouais. Oui, oui. Vous commencez à acheter des bouteilles ensemble. Mmh. Des... Et puis, c'est comme ça que, petit à petit, tu rentres dans ce cercle vicieux. Ouais. quoi. Et donc, du coup, finalement, toi, la plus grande, tu influences la plus ouais. petite. Mmh. Ah, voilà, vous allez ensemble. Oui, c'est ça. C ça. Finalement, quel était votre mode de vie, en fait Quel était... Quand vous allez en soirée, c'est juste pour danser ou est-ce que finalement, bah, mmh. parce qu'on sait qu'on va parler de l'alcool, mmh. comment vous êtes entré, euh, bah, comment vous avez commencé à boire de l'alcool et qu'est-ce que ça vous faisait la première fois, comment mmh. ça s'est passé je, je commence. Vas-y, Mastime, okay. après je bah, continue. Bah, en fait, la première fois que j'ai bu de l'alcool, euh, c'était <rire> pas très bon. <rire> mm -hmm. Ça m'a brûlé, c'était chaud. Euh, Jack Coca, ça va pas du tout. Mm -hmm. <rire> en plus, je crois que j'étais sur un, un bateau, donc j'ai mis les deux ensemble, wow. mal de mer et. <rire> ah, ça doit être horrible. Ouais, c'était horrible. Donc j'ai dit, bon, on arrête. Et puis après, on a commencé à sortir. Tu bois un petit peu, tu sens que tu commences à être beaucoup plus à l'aise, oui, moins timide, parce que comme j'ai dit, j'étais timide. et que, Mais même s'il ne faut pas mentir, je sais que je ne suis pas... Bon, je sais pas si ça se dit, mais je suis pas moche. Donc du coup, je... je ah, fuis... Ma sœur, tu as le droit, et puis tu as raison, nous sommes, nous sommes de belles créatures. C'est ça, et donc du coup, tu dis, ben, si tu es un peu plus... Euh... Extraverti et dévergondé, tu vas un peu plus attirer les garçons et généralement les bandes de garçons ont des bouteilles et tout. Ça, ça. va être plus facile, voilà. Ouais. Plus facile pour toi de boire et puis il y a commencé à voir les, les concours de danse sur les podiums mmh. et tout. Tu sais que tu sais danser, tu sais que tu as un joli corps et ben en, ouais. en, bougeant, en bougeant, tu vas avoir encore non, plus d'occasion d'avoir de ouais. Euh, ouais, l'alcool euh, mmh. à gogo quoi. Mmh. Et du coup, donc, aussi, euh, voilà. me dans le même mood. Oui, pareil. Euh, déjà, euh, déjà, je sortais avant mes 18 ans, mais c'était dans des pubs. Ouais, <rire> ouais c'est enfin, ça. Pas... Il euh... y a quand même la musique là-bas, oui, les gens oui. oui et tout, oui, c'est C'est ça. Bon. C est, c est ça. Mm. Et euh, bon, au début, c'est des petits verres de jus. Après, euh, bah, forcément, il y a des musiques que tu aimes bien. Et comme ma sœur, bah, j'étais quelqu'un de très timide et très réservé. Je ne voulais pas forcément me mettre en avant. Euh, uh -huh. Voilà, donc euh, je me suis dit, bon, je vais prendre un petit verre. Et quand tu bois le petit verre, bah, tu te sens bien et tu dis, waouh, wow, je me sens libre, c'est <coughs> pas moi et tout. Et du coup, bah, tu bois, tu bois et euh, un verre se transforme en deux, deux en quatre. Après, bah, du coup, quand on sortait, on était habillés de la même manière. Euh, mmh. Du coup, un, un haut court et un short court, et ça fait que on avait aussi notre amie avec nous, et ça fait que quand on arrivait, en fait, on nous appelait la, la, team, short, la team short, la team short. Et du coup, des fois, on entendait il <rire> y a la team short. <rire> et ouais. nous, on aimait trop ça parce que ouais. déjà qu'on des personnes, on était des personnes timides. Ben, ouais. oh là là, on, on nous reconnaît. C'est ouais, ça, est ouais, ça, ça, ça, en ça, fait. Euh, t'as connu des vigiles, ouais, t'as eu peur de rentrer. Les videurs, euh, ça ouais, va, les videurs, ils sentent plus quoi. Ouais, les videurs dans la boîte. Pareil, il nous protestent si tu as un problème, tu viens tu me voir, voir, je la vire, la ouais. personne et tout. Donc nous, ouais, vas-y, on était les reines là-bas. Ouais, ouais. ouais, vraiment on... Et en plus de boire... On dans le témoignage même. Ok, ouais, ouais. <rire> ouais Et en plus de boire, bah, ça rajoutait quelque chose et on se sentait vraiment, euh, vraiment libre de nos mouvements. Et mm. même dans notre manière... Euh, comment dire euh, Dans nos têtes. Des ben, on sentait plus la gêne en fait, ouais. on sentait plus de du gêne. votre conscience par rapport à ça. C'est ça, tout à fait. On a, bah justement, on a, on a une conscience qui mm. nous rappelle à chaque fois, au début, mm. on ne sait pas trop les pas. Mais une fois qu'on a réussi à faire taire la voix, mm. bah, c'est quartier Vert en fait, c'est ça. ça. Bah, tout ça. à fait, oui. <rire> on était grave <rire> contentes. Hein. Ça, oui. Genre, euh, le matin, quand on se réveillait, on était contente euh, Ouais, hier, euh, t'as vu comment on a dansé euh, Oh, hier, euh, là, on a arnaqué des personnes et tout pour avoir des verres et tout. genre Je suis fière, On hein. était très ouais, contentes. Vraiment, vraiment c'est comme si, euh, c'est à peine si on n'avait pas une liste, on doit dire faire ça on doit faire ci <rire> non mais vraiment ouais. bien en plus quand on sortait mmh. le vendredi après le samedi on disait à tout à l'heure ouais Donc, à dans vraiment, quelques ouais. heures ouais. à quelques heures c'est ça parce ouais. que revenir en encore oui c'est ça Mais du coup finalement à la fin enfin dans cette épisode vous, vous pouvez boire jusqu'à combien de verres euh, le maximum que j'ai compté c'était 15 verres en une soirée, ouais. en, une soirée. Ouais. en sachant qu'un verre, c'est ce... euh, bah, ça en fait. Ouais. Ouais. Mélangé, Donc, euh, et en plus on ouais. mélangeait du coup Jacques Coca, ouais. votre Vodka Red Bull romananas Ananas. <rire> ouais. non. Et même des fois, c'était euh, je payais 10 euros, je lui disais tu mets que de la vodka, et du coup la vodka elle, elle la mettait à la moitié du verre, ouais. et du coup c'était genre un shot en fait. Et qui ce euh... qui dit qu'il n'y a pas de vodka <rire> Non ouais. Parce que c'est de l'eau C'est de l'eau, c'est ouais. de l'eau, c'est de, de l'eau L'alcool, c'est pas de l'eau, Non, okay vraiment <rire> ouais. et et euh, ouais, bah oui, En ça. plus, on buvait avant de sortir, parce qu'on se rejoignait avec des amis. Ouais. Du coup, on prend un petit verre, on prend des petits shots, et du coup, en boîte, tu, tu bois. Le lendemain, tu refais pareil, mais du coup, tu t'as pas évacué l'alcool de la ouais. veille. Donc t'es tout le temps sous ouais, C'est ouais, ça, en ça. fait. Et du coup, le lundi, quand on allait... Euh, parce qu'au début, je travaillais pas, après, j'ai commencé à travailler. Mmh. Bah, le lundi, j'allais travailler, mais hyper fatiguée, hyper fatiguée. Pour moi, l'alcool n'était pas encore descendu complètement. Et on se disait, oh non, je suis trop... on s'en va être des messages. Ouais, je suis je dans le sou... mal, c'est fini. Samedi prochain, on boit je... pas, on boit que du Mer... jus. Ah. Arrivé, wouhou, combien de verres Combien de verres ouais. ah, Vraiment. <rire> ouais, vraiment. <rire> <rire> ouais. Et les gens de votre famille savaient euh, je... Nos parents non. Peut-être que maman s'en <coughs> doutait parce que elle dormait pas vraiment la nuit tant qu'on n'était pas rentré Oui, oui, c'est vrai. Donc des fois, je pense qu'elle devait peut-être sentir l'alcool ou même à notre comportement parce qu'on essayait de tenir ouais. droit mais pour mais monter les pas, escaliers. Je ouais. peux C'est pas possible. Après, elle nous en a jamais parlé, mais je pense qu'elle le sentait mmh. un petit peu. Quoi. Mais il euh, y a une fois où où euh, j'étais rentrée moi et j'étais sous en fait. Et j'arrivais même pas à tenir debout. et Je me souviens, elle m'a dit :« Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive Franchement. Ah » oui. Même si à ce moment-là j'avais bu. Quand j'ai vu ma mère comme ça, j'ai eu vraiment trop de mais peine. Oui. Et elle m'a dit :« Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive Ça va et tout ?» Et moi, j'ai menti. On m'a drogué. On m'a drogué. On a mis un truc dans mon verre. J'en suis sûre. Ah bon Mais comment ça s'est passé ?»« Ben, je sais pas, maman. Et en fait, je savais que je mentais. Ouais. Elle m'a dit :« T'as pas bu T'es sûr ?» Non, j'ai pas bu. Alors, je mentais. J'avais bu. Euh, j'avais ben, c'est mmh, ça, en fait. outrance mmh. J'avais bu et. Bref. Ouais. <rire> au final, du coup, même un jour, bah, mmh. tu te retrouves au sol. Enfin, tu te retrouves dans les toilettes. Oui, enfermé du coup, on t'avait pris. Ouais, on m'a pris, on m'a mis... Euh, on le videur m'a pris, il me disait ouvre la porte, Et moi, je disais non, mais je suis bien là et tout. J'étais sur ma, ma tête sur la cuvette des toilettes. Je vomissais dans les toilettes, mais aussi sur moi. <rire> oh, purée. Et, et non, je suis bien là. soirée, en fait, j'étais comme ça. Mais ouais. pour moi, je dormais, en bah, fait. Mais j'entendais des personnes « Ah, il y a une fille !» et tout. Après, j'ai vu la porte s'ouvrir, je me suis vue porter. On m'a mise dehors et j'étais là « Mais ma sœur, elle est où ?» et tout. Et du coup, il y a les videurs qui sont allés chercher ma sœur et nous euh... ont mis Parce qu'elle aussi était dans le même mais état, dans le même moi, état. Mais Elle était ailleurs dans la boîte, Elle fait. juste dans le même état, mais étage, mais l'étage en dessous. Ouais. Mais du coup, ouais. un <rire> jour aussi, un jour aussi tu, <rire> <'fin>... <rire> Tu m'as déjà dit que du coup, euh, c'était un trou noir, que tu ne savais plus de ce qui s'était passé. Ouais. Mmh. Mais je me souviens juste qu'on m'a apporté, on m'a ouais. soulevé. Et tu t'es retrouvée après dans ton lit Ouais, j et entre les deux, euh, je pense qu'il y a, y a un passage Hubert, euh, ouais, on mais... a voulu dans sa voiture, pardon monsieur. <rire> ouais. et, euh, et après le lit, mais je me souviens. Il y a des soirées que j'ai oubliées. Ouais, hein. ouais. Vraiment, il y a des ça soirées touche. que j'ai oubliées. Oui. En fait, si tu... C'était une addiction et ça vous poussait à. À dépasser tes limites. ta ressentie des lieux, à Oui, c'est ça. Il en, fait. ouais. en fallait toujours plus, mmh. parce que ton corps, il s'y habitue. Bah bon, c'est un à l'alcool, ouais, ouais. C'est ça. Ah. Et, et, et toujours coup, comment, plus. comment après, euh, bah, comment ça s'est arrêté, en fait bah, en, en fait, en je fait... pense <rire> que... Parce que, en, en sachant que pendant la période où on sortait, oui, oui. on a rencontré le Seigneur en même temps. Donc, du coup, on a commencé à aller à l'église grâce à maman, parce qu'en fait, maman, elle a dit faut remettre notre vie en règle, ça mmh. va pas du tout de se réveiller un jour comme ça mais ouais. et du coup on a dit ouais mais non on veut pas aller à l'église l'église c'est ennuyeux et tout c'est pas possible elle a dit non mais je vous parle pas de l'église catholique je, je vous parle des églises euh, les autres églises ah ouais les églises des fous ah, c'est mmh. comme ça que ouais, les églises de réveil. <rire> les églises des fous elle a dit non c'est pas ça mais on va y aller quand même donc en fait elle a cherché plusieurs petites églises à côté de la maison ouais. jusqu'au jour on a trouvé notre église à nous et qu'on a été donc ça fait que petit à petit même si tu t'en rends pas compte le Seigneur il te travaille. Oui, à lui. Oui. Voilà, donc euh, on écoutait ouais. les prêches, les louanges nous touchaient quand même, parce qu'en plus on aime beaucoup la musique, donc mmh. euh, ça nous touchait énormément. Mmh. Mais on avait quand même envie de sortir le soir, donc ouais. on sortait oui, les oui. vendredis, on sortait le samedi. Le dimanche, on était à l'église bourrée. Donc ah oui. euh quand t'es à l'église, <rire> quand on n'est pas trop... Oui, église, mais c'est ou ça, c'est ouais, c'est ça. À dormir. Mais ouais. voilà, tu fais ta cesse d'une minute quand c'est le temps de la prière, là. après tu réouvres tes yeux, mm. mais on a quand même eu ce, ce mm. déclic. Jusqu'au jour où ça a été le soir de trop et qu'en en fait on s'est rendu compte qu'on avait vraiment blessé notre maman mmh. Mmh. et qu'on et que, euh, ouais, avait vraiment déçu nos parents et on s'est dit non on peut plus faire ça, mmh. c'est pas possible, vous avez rencontré le Seigneur, vous vous salissez de nouveau mais ouais. vous êtes, euh, ouais. c'est pas possible. Ouais. Mais il faut dire que l'église dans laquelle vous étiez allé vous avez déjà ressenti quelque chose, oui, oui, il oui. Ouais. Un... y a un son, une louange oui. qui nous a... la première fois on est allé, ouais. euh, c'était le chant du vraiment. dieu des miracles. Ouais. Et mmh. ça dit, tu es celui qui, euh, qui a vaincu la mort, tu es ouais. celui qui fait des miracles et ci et ça. Et nous, on disait, bah, en fait, vu notre situation, euh, ça nous parlait parce qu'on <coughs> s'est dit, bah, si on est là, le Seigneur, il peut faire en fait, un miracle à travers ça. nous. Mmh. Et, euh, et du coup, il ouais, y avait vraiment ce travail qui se faisait, mais on n'en avait pas, pas trop conscience. conscience. Ouais. Mmh. Et du coup, au final, qu'est-ce qui s'est passé quand on est allé à l'église Ensuite, c'est revenu. Et après, à un moment donné, vous, vous êtes mis à fond. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait Pourquoi vous vous êtes En mis fait, euh, bah vas-y, parle avant, parce que moi, du coup, je que c'est l'histoire avec. Euh... Ouais. De quoi Bah raconte avant toi comment. Ah, euh, moi, quand j'ai essayé de vraiment mettre à fond, en fait. Mmh. Bah... Euh, c'était, bah, du coup, c'était fin 2019, et. Euh... Et quand, quand j'ai arrêté, en fait, je me suis dit, bah, il faut du coup que je cherche le Seigneur si j'arrêtais de faire ces choses-là. Et si du coup il m'a il m'a il me délivre en fait de ces choses-là, je peux pas en fait euh, vivre ma vie comme ça, comme si euh, ça y est il m'a délivré et puis c'est bon. Ouais voilà. Et du coup, euh, c'était fin 2019 et après en fait en mai 2020 il y a eu le confinement, donc c'était vraiment juste après. Et euh, c'était à cette période-là en fait que je l'ai vraiment. Chercher, chercher, chercher, oui. vu que j'étais confinée. Et On franchement, c'est c'est ça. Confinée, hein oh. ça. Le, je sais que le Covid, pour beaucoup de personnes, ça a été dur, mais pour ma part, merci Seigneur, c'est à ce moment-là où il s'est vraiment révélé à il moi. Il, il m'a mm -hmm. beaucoup parlé. Franchement, je crois que c'est à cette période il m'a parlé le plus, en ouais. fait. Il m'a beaucoup parlé, même carrément. J'étais tellement devenue à fond que même ma mère et ma sœur me disaient mais qu'est-ce qui t'arrive mm. parce que genre je voulais être que dans ma chambre. et les mais, ouais, mais, mais vraiment. vraiment. <rire> elle m'énervait carrément Elle <rire> était devenue mère !» Mais limite elle m'énervait par moment. Ouais, mort. elle disait on fait des trucs ensemble. Ah non là je vais être oui, avec le seigneur. Hein. Wow. Mais, euh, non mais ça. vraiment mm. parce qu'en fait c'est ça plus tu le cherches plus mm. il se révèle en fait et j'avais soif mais waouh d'une manière mm, mm, mm. et euh, bon, je, je me. Un peu influencé mm. quelque part. Oui. Oui, parce oui, oui, que du oui. coup, elle voulait. Vas-y, dis-nous, raconte l'histoire. En fait, moi, du coup, il y a eu euh, oui, l'occultisme, mm -hmm. les boîtes. Euh, ma, mon ex et après, euh, à fond, Covid. Mmh. Et du coup, la période ex, en fait, c'est que quand on a arrêté les boîtes, c'est ce que je disais, ça a été un peu plus facile pour moi, parce que j'ai rencontré un garçon... En fait, j'ai dit, Seigneur, euh, maintenant, je veux, je veux te suivre et je veux vraiment que ma vie te soit agréable, mais tu sais aussi que je veux un mari <rire> et du coup, je veux, Mais je veux un homme qui marche pour toi et qui pleure quand il entend ton nom, vraiment, mmh. un homme qui croit en toi. Et genre, quelques temps après, j'ai rencontré un garçon sur les réseaux, et c'est un garçon que j'avais déjà vu un an auparavant, je crois, chez un, un pote pour le Nouvel An. Mmh. Donc je me suis dit « Oh, c'est un signe et tout, un petit peu, c'est le Seigneur, ouais. il répond à ma prière. <rire> » Donc... Euh, On va voir si c'est pour euh, <rire> mais... <rire> Donc du coup, je suis rentrée dans cette relation. Mmh. Franchement, il était mignon, il était gentil et tout. Ouais. Puis il me dit direct « Tu crois en Dieu ?» Je dis eh « Hé !» Genre, c'est lui qui <rire> pose la question. Yeah. Donc, euh, bah, oui, je crois en Dieu, euh, je suis chrétienne et tout, il dit oui, moi aussi. Après, du coup, il monte sa croix, tu sais, on fait ouais. un petit euh, selfie on avec ça sa croix. croix et tout. Donc, on commence à parler, petit à petit, donc je m'attache à lui et on, on sort ensemble et tout. Mmh. Mais en fait, c'est que cette relation, euh, c'est tellement long, donc je vais aller à euh, oui, dans... l'essentiel. Voilà, il y a eu beaucoup de combats, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le Seigneur qui m'avait mis euh, dans sa vie. Et qu'en en fait, euh, il était plutôt là plutôt pour m'éloigner. Plutôt, plutôt pour m'éloigner, ouais, parce qu'à chaque fois que je lui parlais du Seigneur, il était en colère, il s'énervait, ah oui. il n'était pas content, je ne pouvais pas écouter de louanges en sa présence. Ah ouais. Plusieurs fois, on a voulu aller à l'église avec ouais, lui. Il mal au dos. Il venait à l'église. Non, il avait vraiment mal au dos. <rire> <rire> Mais... Mais... <rire> il avait vraiment mal au dos. Parce que... En bon, plein culte à chaque fois. Mais oui, c'est ça. Des... En fait, il y avait toujours des excuses en plein culte <rire> pour sortir. Ouais. Et après, on voit, il a à la cafète tranquille, à ouais. la cafète de l'église. Donc, même moi, ça m'était mal par ouais. rapport à mes parents. Mais j'étais amoureuse. Donc, du coup, je ne voulais pas m'éloigner. Je disais, non, Seigneur, c'est-à-dire c'est toi qui m'as mis dans sa vie pour que je l'évangélise, pour qu'il Alors... vienne à toi et tout. Donc, j'ai tout fait. Et, et puis, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. J'étais beaucoup attaquée dans mon sommeil. Mmh. Euh, et, et en gros, des choses pas saines. Ouais. pas saine du tout et j'ai fait, et mais j'arrivais pas à m'en sortir donc jusqu'au moment où j'ai dit Seigneur s'il te plaît tu vois les combats que j'ai mais tu sais à quel point je l'aime si c'est vraiment toi qui l'a mis dans ma vie et que c'est Satan qui fait que pour en gros euh, bah, lui combattre oui. genre cette euh, relation fait qu'il me demande en mariage au jour de mon anniversaire il me demande euh, en mariage je lui je dis ok Seigneur merci wow. c'est toi 3 novembre 2020 2019, 3 novembre 2019, 2019, et j'ai dit, bah non, c'est bizarre que tu m'aies demandé en mariage, mais j'ai toujours pas cette paix. Et je suis toujours pas bien, donc ouais. euh, c'est pas possible, mmh. ça vient pas du seigneur et tout. Et du coup, un jour, un soir, je faisais un rêve et tout, et euh, j'étais dans un rêve, dans un lieu... Où... T'es trop bien. Mmh. T'es dans un lieu vraiment trop, trop bien et tout. Et je me dis, waouh, wow, je suis où ouais. C'est un songe et tout. je me dis waouh je suis où C'est vraiment, c'est merveilleux mmh. et je vois en fait dans ce, ce songe ma mère et ma soeur qui marchent dans, en gros dans une paix, je sens qu'elles vont dans une paix et qu'elles montent, elles montent, donc elles montent vers le ciel et tout et après genre je me retourne de l'autre côté et je vois des ténèbres. Wow. mais des ténèbres catastrophiques. Ouais. Et justement, mon ex descendait vers ces ténèbres. Waouh Non Mon ex descendait voilà, vers ces ténèbres. Oh, Dieu, t'as parlé. Ouais, <rire> <vraiment>. <rire> parce qu'il m'a dit, je pense que ma fille, je t'aime, mais tu fais n'importe bah, quoi, c'est ce pas de moi. de manière claire. C'est ça. Ouais. Tu vois. Et j'ai senti au fond de mon cœur, « Choisis où tu veux aller. » Waouh !« Je te laisse choisir où tu veux aller. » Je me suis réveillée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Wow. Vraiment de mon cœur, même pas de mon corps, de mon cœur. Parce oh. que je l'aimais vraiment, mmh. mais j'ai dit, je peux pas. C'est pas lui qui l'a mis dans ma vie. Wow. Donc du coup, j'ai dit, ben en fait, euh, j'ai attendu quand même, genre la dispute de trop. Et euh, cette dispute, j'ai dit j'en peux plus. On a profité pour se ouais. terme. Ouais. terme. J'ai dit j'en peux plus, parce que malgré ça, il y avait des bons moments quand même. Oui. Mais j'ai dit j'en peux plus. Et si déjà on n'est pas marié, c'est comme ça, marié ce sera comment, comment J'ai pas envie. Bien sûr. J'ai pas envie, donc euh, je l'ai hmm. quitté, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal mais euh, mais je l'ai quitté et depuis c'est pour ça que j'ai dit non Seigneur tu m'as parlé comme ça mais déjà ça me prouve à 10 000 que tu existes vraiment. Et après, il y a eu le confinement et ça a fait que j'ai mis ma vie droite. Et en plus, pendant le confinement, parce que moi, je suis infirmière, donc je n'ai pas vraiment vécu le confinement. Ouais, tu as sorti, sorti <rire> Moi, j'étais grave au ouais, travail. Mais j'ai eu le Covid et pendant cette période de Covid, j'ai attrapé le Covid, mais j'ai été mal pendant trois semaines et demie, voire un et mois. Tu du coup, mis. Mmh. À... Et du coup, j'ai été isolée dans cette période. J'ai vraiment euh, ouais. donné ma vie mmh. au Amen. Seigneur. Encore un autre petit témoignage que je ne raconterai pas, mais y a un ami qui a été gravement malade. On a cru qu'il allait mourir. Donc même ça ça a réveillé ma foi de ouf. Dis, et c'est ça, c'est <rire> ça. Et du coup, donc tout ça fait que maintenant on marche avec le Seigneur et mmh. j'aime trop bah mon bon Jésus. Et partout hein. je suis. Ah tout ouais. le monde sait. Ouais. Hein. Ouais. Partout où je suis. Tout le monde sait que j'aime mon Jésus. Ah hein. <rire> Vraiment. À dire, devoir, à dire, à donc voilà. C'est mmh. incroyable. Ouais. Fait, si vous avez un mot à dire quelqu'un qui vous regarde et qui passe par la même chanson pour vous, qu'est-ce que vous dirait? De ne pas laisser tomber, mmh. en fait, même si euh, des fois tu passes par des temps qui sont difficiles, difficiles et tu dis peut-être, mmh. ah, ça y est, euh, j'en peux plus. Non, le Seigneur, il est là, il, il te tient, en fait, mmh. et euh, il a des plans merveilleux pour ta vie. Et il euh, ne faut pas, en fait, culpabiliser peut-être d'un péché que tu as pu faire, parce que le Seigneur, il a payé pour ça, en fait, à la croix. Et euh, il te justifie. Et la seule chose qui vient en fait, c'est que tu lui... Tends ta main pour qu'il puisse l'attraper et euh, il, est, il est là pour toi. Juste, humilie-toi devant lui, dis-lui, Seigneur, peut-être j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais pardonne-moi. Et franchement, il va t'accueillir les bras grands mmh. ouverts. Donc euh, franchement, c no stress. Euh, en Jésus, c'est la grâce et euh, mmh. <rire> il t'aime infiniment plus que ce que tu ne peux l'imaginer. Mmh. Voilà. <rire> oui, c'est ça. C'est pas facile tous les jours, c'est vrai, on va pas mentir, c'est pas facile tous les jours, mmh. mais euh, je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi mmh. et, et qui est toujours là avec mmh. euh, moi dans les moments où je me sens pas bien ou même les moments où je suis encore mieux, parce qu'il y a même un, une petite phrase qui dit « God is greater in the low and the high mmh. » et du coup, c'est ça, il est tout le temps là avec nous et... En tout temps. Et, ouais, ouais, en tout temps. Et n'aie pas honte de toi, n'aie pas honte de te dire « Ouais, mais moi, je suis sale, vous, vous avez fait ça, les filles, mais moi, j'ai fait des trucs pires », mais il le mmh. sait. Bah, c'est lui qui t'a créé donc euh, il sait très bien les moments où tu es tombé, yeah. les moments où tu n'étais pas bien, mm. les moments où tu as eu honte de toi, ou même peut-être sur le moment où tu étais fier de tes bêtises. Ouais. Mais reviens lui vraiment avec un cœur sincère, pleure, crie, fais tout ce qu'il faut, mets-toi à genoux et tu verras, il va te changer. Mm. Mais, il va vraiment changer. Une, une chose est sûre, c'est que peu importe qui tu es en fait, mm. si tu veux venir à Dieu, ses bras sont grands ouverts, t'as pas, pas fait pour venir à Dieu en fait. En tout cas, vraiment, merci pour mmh, votre témoignage. Merci à... à toi. Merci. Et Dieu, Dieu va se glorifier. Et surtout, si toi aussi, tu es dans ce cas-là, appelle le nom de Jésus et mmh. dis, Seigneur, délivre-moi. Amen. Libère-moi. Mmh. Et euh, si tu as un témoignage à partager, n'hésite pas mmh. à me contacter sur ma page Instagram, Partage ton histoire. En tout cas, merci beaucoup à vous Merci. Pour ce témoignage, merci. que je vous bénisse abondamment. Amen. Et on se dit, euh, pour un autre épisode dans Partage une histoire.